Pour certains, la bière évoque la barbarie, du hooligan anglais à l'allemand en lait de rose, un soir d'octobre. Et s'il s'agissait en fait, entre savoir-faire et moment de célébration, d'un des meilleurs curseurs de l'histoire de l'humanité Bienvenue dans son musée. De la bière, euh, pas de l'humanité. Alors ici nous sommes au musée de la bière qui est installé dans un bâtiment historique qui était notamment une ancienne malterie. Alors pourquoi faire un musée pour retracer l'histoire de la bière Tout d'abord parce que, comme vous venez de le dire, la bière est une boisson millénaire qui a commencé dès la maîtrise de l'agriculture. Donc on peut dire qu'elle a accompagné l'homme pendant très longtemps. C'est de la bière Qu'est-ce qui fait que la bière, elle, est... elle a toujours été si populaire Depuis euh, la Première Guerre mondiale, le vin a été un peu érigé comme patrimoine gastronomique euh, national des Français. Et pourtant, la bière est très présente dans l'histoire de France, euh, on va dire dès ses tout débuts, dès la Gaule. Tout d'abord parce que l'eau n'était pas potable. Hein. Il faut attendre 1960 pour qu'il y ait de l'eau potable dans tous les foyers. Et donc, il fallait consommer autre chose pour s'hydrater. Et donc, ils inventaient entre autres des boissons alcoolisées qui par leur fermentation ou leur système de fabrication faisaient qu'en fait c'était des choses bien meilleures à la consommation. Donc eux ils avaient une vraie excuse. Si j'ai des potes <rire> qui me disent en terrasse « non mais j'ai pris une bière parce que j'avais soif », à l'heure actuelle pas d'excuse. à l'époque bonne excuse. C'est encore de la bière. La bière aujourd'hui on constate que c'est en, en évolution, il y a de plus en plus de petites brasseries. Que se passe-t-il <rire> non, c'est tout à fait ça. Véritablement, les, les consommateurs ont tendance à abandonner euh, la production industrielle et se tournent beaucoup plus vers ce qui se faisait, curieusement, au début du siècle. La production locale, la production terroir, ce qui est fait à côté de chez soi. Et la bière euh, surfe exactement sur le même mouvement. On dit un peu que le but, euh, on va dire, non avoué des brasseurs, ça serait un peu d'avoir une brasserie par village. Et comme vous diriez acheter votre pain euh, au boulanger tous les matins, vous pourriez aller acheter votre bière euh, toutes les semaines au petit brasseur euh, local. Ça, c'est un lupus. Tavernier Aubergiste Taverniste Psst. Alors, je suis ici pour une dégustation. Euh, de bière. Moi, je ne connais que la bière blonde de, de, de base à déguster en gobelet en plastique. Donc, je suis ouverte à, aux saveurs. On va vous proposer des bières plutôt artisanales. Vous allez plutôt déguster des bières en haute fermentation. D'accord. Donc, c'est la haute je... couture, voilà, la, haute la haute, haute fermentation voilà. de la bière. Voilà. Vous avez déjà commencé par sentir chacune de ces bières avant de les déguster. Bien, hâte. Je commence par la plus basse en taux d'alcool. Ça vous dit rien, là, au nez Maintenant, vous allez pouvoir goûter. Peut-être que du coup, vous allez sentir. Eh oui, bah, je vais laisser goûter parce que comme je suis ouais. un modèle pour la jeunesse française, moi-même, je ne bois pas. Alors normalement, ce qui domine, c'est plutôt le citron. Rebois pour vous voir. Pas senti. <rire> donc là, on va monter et on va goûter donc cette bière qui est la bière de Charmois. Donc on sent une, une robe chamarrée. Ouais. Déjà. Donc on reste toujours dans les brasseries artisanales, locales. Et là, qu'est-ce qu'on sent j'ai envie de dire champignon, mais euh, Ouais je suis pas sûre ouais. que ce soit ça. Ouais. C'est la levure qui va goûter un peu le champignon, donc du coup euh, c'est juste. faut goûter maintenant. Hein. J'aime beaucoup. Plus c'est alcoolisé, plus c'est foncé ou c'est pas forcément. C'est le malt en fait pour le, la bière plutôt blonde et ici plutôt ambrée. D'accord. Donc il est plus ou moins torréfié. Parce que moi je croyais qu'on faisait la bière blonde avec du houblon et la bière brune avec du brun. <rire> par contre j'ai peur qu'il soit un peu cassé après s'il boit trop je vais faire appel à un autre goûteur les enfants ne buvez pas d'alcool c'est très mauvais pour la santé euh, sauf si c'est juste un tout petit peu ça goûte un peu le caramel vous trouvez pas il est loin oui il, il est loin un caramel mais euh, d'un pays exotique je les sens un peu perdus sur les saveurs j'aimerais faire appel à un Chaque troisième à... goûteur nicolas donc ici, vous devez commencer normalement par la plus légère, Nicolas. qui est l'ardouenne. Je crois qu'elle a déjà été bien bien goûtée celle-là, monsieur, bravo Et donc Nicolas II a senti le, les résineux. Non, je suis obsédé Nicolas II, d'avoir déjà commencé à la bière avant la dégustation. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Bon ben bah voilà, on s'est bien amusé, on s'est instruit, on a goûté des produits. Enfin, ils ont goûté des produits. Et, euh, et du coup, là, bas ben, j'ai plus d'équipe technique. Alors, euh, on n'a qu'à dire que c'est beau dehors, c'est terminé pour cette fois. <rire> Au revoir.